Tu só me aí! Regardez ça un peu. Nous sommes ébahis. Regardez un peu! Nous sommes ébahis! Regardez un peu. Nous sommes ébahis. You can see the military are already putting blockages uh, around Serete uh, from the junction, Serete Junction and Blue Zone. Guinea et Guineen, chers compatriotes, la situation sociopolitique et économique du pays. Le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabésie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont émené l'armée républicaine des Guinées à travers le Comité national du rassemblement et du développement. CLRD à prendre ses responsabilités vis-à-vis -vis du peuple souverain de Guinée et dans sa totalité. Nous avons décidé ainsi, après avoir pris le président, qui est actuellement avec nous, de la République, nous avons décidé de dissoudre la Constitution en vigueur, de dissoudre les institutions, nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement et la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Nous appelons nos frères d'armes à l'unité, afin de répondre aux aspirations légitimes du peuple de Guinée. Nous les invitons également chacun à ce qui le concerne de rester dans les casernes et continuer leurs activités régalières. Nous n'avons pas, on ne va pas reprendre les erreurs du passé, nous allons nous concentrer sur le développement. Vous m'expliquez Oui. Est-ce que que vous êtes dans le dos le Est-ce qu'on vous a, On a touché à ah. un feu de vos cheveux. Vous a brutalisé Non. C'est ça Ok. Ok.